félie comment tu vas bah, Très bien et toi Nathalie bah, Super bien, impeccable. Donc dis-moi un petit peu, voilà, tu viens d'avoir ton examen, d'obtenir euh, ton certificat pour la formation de base et perfectionnement de la formation à distance sur nails. Euh, donc déjà explique-nous un peu ce que tu faisais avant et comment tu es venue aux ongles. Alors donc avant j'étais secrétaire médicale pour ma cabine de dermatologie pendant 9 ans. Et euh, donc de là, euh, j'ai un... eu mes enfants, j'ai pris un congé parental et euh, donc tout en cherchant après une liste euh, pour euh, la reprise du travail, euh, je me suis rendu compte que euh, ma vie ne me convenait plus comme ça, euh, mon train de vie ça n'allait pas, euh, parce que je l'ai déposé très tôt le matin, j'ai récupéré tard le soir, donc ça fait que je les voyais quasiment. Hein. Donc avec mon conjoint, c'était mis d'accord pour euh, que j'arrête de travailler euh, dans le cabinet et puis essayer quelque chose pour, pour, pour euh, s'organiser un petit peu mieux euh, avec les enfants, euh, pour que là, un petit peu plus. Et donc la, le fait de vouloir être styliste angulaire, c'est quelque chose qui t'est venu tout de suite ou alors c'est justement en faisant des recherches pour trouver autre chose que t'es tombé sur ce métier-là alors bah, j'ai toujours aimé l'univers euh, esthétique, donc euh, j'avais déjà été coiffeuse aussi, donc euh, du coup j'ai dit bon ben bah, je serais bien au niveau des ongles, parce que je passe beaucoup de temps euh, à me faire les mains aussi. Mm -hmm. Et du coup, euh, j'ai commencé à faire mes petites recherches en centre de formation et pour me renseigner, tout ça. Et de là, euh, j'ai vite déchanté euh, au niveau. Du prix, déjà, à la base, et le temps euh, le, le temps de formation très court, trois euh, jours, quinze euh, jours, je me suis dit comment on peut devenir euh, prothésiste R en, en peu de temps. Donc, c'est euh, de là j'ai commencé à chercher euh, un petit peu plus euh, et que je suis tombée sur de tes vidéos, justement. D'accord, donc c'était une vidéo YouTube ou une vidéo… Euh... YouTube, YouTube d'accord. Ouais. Et là, tu t'es dit, ah, ben, tiens, ça correspond peut-être à ce que je recherche. Et donc, tu es allé voir un peu plus loin, c'est ça Voilà, après, bah, j'ai demandé des renseignements. Et quand, euh, voilà, j'ai vu que ça durait euh, sur les six mois. Euh, et puis, euh, pour moi, après, m'organiser aussi avec les enfants, euh, c'était plus pratique de le faire à la maison. Donc si je résume un petit peu euh, ce que tu viens de me dire, c'est que toi tu as voulu changer de métier parce que tu n'avais pas assez de temps à consacrer à tes enfants et que tu avais envie d'avoir une relation peut-être voilà, plus proche avec eux, de leur consacrer voilà, euh, du temps de qualité. Et donc, du coup, tu t'es dit pourquoi pas prothésiste angulaire, d'autant plus que c'est un métier euh, qui, toi, te, te plaisait à la base. Est-ce que tu avais déjà suivi une formation avant de suivre la formation Your Net, ou tu avais seulement euh, commencé tes recherches à ce moment-là ah, J'ai commencé mes recherches à ce moment-là. Euh, bon, je pratiquais euh, un petit peu... Euh... Euh, de moi-même euh, en regardant ouais. des vidéos. Et après, j'ai voulu pousser un peu plus loin. Et puis, euh, de là, j'ai vu que ça me plaisait vraiment beaucoup. Et, euh, et puis maintenant, ça en est devenu euh, bah, une passion, en fait. Donc, euh, Super. voilà. Super. Et le fait que ce soit une formation à distance, est-ce que ça t'a posé un problème ou est-ce que pour toi, c'était plutôt une qualité Enfin, un avantage sur le sur le coup, j'étais un peu sceptique. Euh, je me demandais euh, si on était bien suivi, justement, et au niveau des corrections, tout ça, comment ça se passait. Donc, euh, c'est vrai que j'étais un petit peu sceptique. Et puis, après, ben, d'un autre côté, ben, c'était bien plus pratique pour moi, m'organiser euh, avec les enfants. Je pouvais prendre la formation euh, quand je voulais, revenir dessus. Donc, euh, donc, en regardant les vidéos, euh, j'ai vu que c'était possible et puis que c'était euh, très, très bien expliqué. Et... Euh... Donc, l'impression que tu as eue sur la formation, enfin, les attentes que tu avais par, la euh, par rapport à la formation, est-ce que tu t'es tu dit finalement, en intégrant la formation, que ça correspondait à ce que tu attendais ou euh, où finalement, tu t'attendais à autre chose euh... bah, enfin... Non, du tout, c'était vraiment euh, ce que j'attendais et puis, euh, voilà… Beaucoup de réponses à nos questions aussi parce que enfin, la, la formation est très complète. Elle est complète que justement qu'en centre de formation, je me disais en trois jours ou quinze jours, ça ne peut pas être complet. Euh, la formation peut pas être complète. Et on a toujours après euh, à se demander ben, comment on, va, on peut procéder euh, par la suite euh, rien que pour attirer ses clients, ouvrir son entreprise, tout ça. Euh, C'est vrai que on ne sait pas où se diriger. Quoi. Donc euh, dans la formation, tout est... tout est dit, tout est complet. Euh... Donc, Il y a beaucoup d'enseignements. Et... Super. Donc ça, c'est vraiment le, le côté complet de la formation et le fait que tu pouvais le faire déjà à distance de chez toi, sans avoir besoin de te déplacer. Et euh, le fait justement d'avoir tu, tu nous dans parler un tout petit peu avant du groupe privé bienveillant où euh, tu pouvais euh, voilà être corrigé. Est-ce que tu peux peut-être développer un petit peu ce côté-là, ce qui te plaît sur le groupe, euh, ce qui aurait peut-être à améliorer voilà d'après toi euh, Dis-nous un peu ton expérience par rapport à ça. Alors, sur le groupe, bah, j'ai trouvé ça justement génial que toutes les filles s'entraident comme ça, euh, à, se, à se corriger, à donner son, son ressenti sur les pauses. Dès qu'on a un problème, euh, euh, un petit problème euh, au niveau des ondes, sur la construction ou quoi que ce soit, euh, on pose la question, on a toujours une fille qui vient euh, nous répondre. Euh, donc, euh, je trouvais ça euh, très bien, très très bien. Au niveau de la communication entre les élèves, euh, c'est très bien. Et le fait que moi, je corrige aussi toutes les pauses au quotidien, est-ce que c'est quelque chose qui t'a permis de t'améliorer au fur et à mesure des jours, des semaines euh, Ou est-ce que tu avais l'impression que ça aurait été mieux d'avoir une formatrice à côté de toi Parce que finalement, c'est un peu le, la problématique qu'on se pose toujours. Est-ce qu'il vaut mieux avoir quelqu'un à côté de soi pendant 3-4 jours, voire une semaine, deux semaines Ou est-ce que c'est mieux d'être corrigé durant six mois tous les jours et euh, finalement de ne pas continuer à faire des erreurs qu'on pourrait faire après une ou deux semaines, une fois que la formation en centre est finie. Est -ce eh bien, moi, je pas vraiment eu l'impression euh, qu'il y avait personne à côté de moi, justement. On est, est suivi tous les jours, donc euh, je ne me suis pas sentie euh, mise de côté. ou euh, Je trouvais que c'était super bien suivi, justement. Que ça soit euh, des par parfois, euh, il y avait toujours quelqu'un pour, euh, pour nous, nous aider et je trouvais ça super bien suivi. D'accord, super. Oui, parce que souvent on peut se dire, si on n'a pas la formatrice à côté de soi, est-ce qu'on y arrivera toute seule Est-ce que tu est as eu ce sentiment peut-être de, de peur aussi au départ de te dire, est-ce que je vais y arriver entre guillemets, seule, puisque je ne suis pas physiquement chez toi, mais euh, à distance, je, je t'aide, bien sûr. Mais est-ce que tu avais cette peur aussi au départ Oui, tout à fait, oui. Oui, je me demandais comment on pouvait réussir aussi à corriger, euh, justement, à travers les photos, euh, tout ça. Mais, euh, donc, j'avais eu cette crainte, et puis quand euh, j'ai eu, justement, euh, une, une correction, j'ai dit, ah ben oui, euh, c'est tellement bien expliqué que en le refaisant, euh... enfin, a... j'arrivais à refaire euh, exactement euh, voilà, euh, ce qu'on me disait. De... Ouais. C'est très très bien. Et donc du coup, euh, hier tu as passé donc, ton examen final et ça s'est euh, ben, très bien passé puisque tu l'as obtenu, euh, voilà, c'était très très bien. Euh, tu étais vraiment fière de ça, raconte-nous un peu comment tu te sentais par rapport à ça. Ah oui, bah bon, j'ai lâché toute la pression, j'ai un, un poids qui était.. Euh... <rire> j'ai perdu un poids. Euh... J'ai trop contente. J'étais trop contente. Soulagée et ah oui, fière de moi, euh, d'avoir de... été jusqu'au bout aussi. Parce que bon, bah, il y a des moments où aussi on a un peu des doutes. On a l'impression de stagner dans... dans ce qu'on fait. Dans... Donc, euh, ben pareil, sur le groupe, justement, euh, grâce à, aux filles, aux élèves, euh, elle nous remonte le moral et c'est comme ça qu'on lâche pas. Euh, on rebondit, quoi. Exactement. C'est au niveau du groupe. Euh, Très important. Et c'est ce que je vois, c'est pour ça que beaucoup de, de filles après une formation en centre abandonnent parce qu'il y aura toujours en fait, on, on progresse par palier et c'est ce que j'explique régulièrement dans le dans le groupe privé, c'est que des fois on est un palier, ben c'est comme une perte de poids, hein. des fois on perd beaucoup, puis ensuite on stagne pendant des semaines et après on repère de nouveau. Il faut des fois changer un petit truc, changer un… voilà. Une... Son alimentation ou à faire un peu de sport aussi pour, euh, pour créer un, un, un déclic qui va faire une nouvelle perte de poids. Ben Pour les ongles, c'est pareil. Des fois, on stagne à un plateau. Et c'est à ce moment-là où il nous faut le petit truc qui fait que, hop, on va nouveau avoir une progression. Et quand on est tout seul... Euh, après une formation en centre, on n'a pas ce petit truc qui va nous faire rebondir et du coup on peut se dire « ah ouais mais je stagne, j'y arrive pas, j'ai pas tellement de clientes et on » et on laisse tomber. Et moi je trouve ça tellement dommage euh, justement de ne pas avoir d'accompagnement après la formation. C'est pour ça que moi voilà je voulais le, le pack vraiment euh, sur 6 mois pour que ce soit vraiment euh, ben, ben long et qu'on qu arrive à, à des très très bons résultats. Donc quels sont maintenant tes projets pour l'avenir alors là, ben, j'aimerais euh, ben, m'installer à mon compte, maintenant que voilà, le certificat est, euh, <rire> est validé. Donc, j'aimerais m'installer euh, justement. Et puis, euh, là, je voudrais continuer également euh, à me perfectionner euh, avec une nouvelle formation euh, au niveau du Naila. D'accord. À continuer à apprendre. Donc… Euh, ah, Donc super. voilà, la c'est de, de m'installer et puis euh, super et continuer cool. à me et derrière. Et qu'est-ce que ta ouais. famille euh, tout ça dit maintenant, tes enfants, est-ce qu'ils sont heureux que, que tu fais ça Est-ce que tu peux les voir un peu plus Ah oui, oui, ils sont très très contents. Je crois même que ma fille va suivre mes pommes. <rire> super. Euh, elle, elle regarde pas mal euh, comment je fais et puis euh, bon, bah, toute, euh, avec les petits les petits accessoires, les paillettes, tout ça. Donc, euh, ça l'intéresse pas mal. Et donc, euh, du coup, oui, on passe beaucoup plus de temps ensemble et ils en sont très contents, oui. Ah, c'est génial. La famille, euh, pareil. Euh, ils avaient un peu peur également, euh, le fait que euh, j'arrête euh, d'un côté sans savoir si j'allais retrouver euh, de l'autre côté. Bien sûr. Mais ils m'ont soutenu jusqu'au bout, et donc là maintenant ils sont très contents pour moi et ils seront encore derrière moi Super. pour la suite pour me mettre à mon compte. Voilà, c'est génial. Et puis, vu que tu fais des, des très belles pauses maintenant, je pense qu'il n'y aura aucun problème pour développer la clientèle. Tout ça, je pense que d'ailleurs, tu as déjà une petite clientèle qui ensuite donc, vont passer de modèle à cliente et tu vas pouvoir ensuite enchaîner comme ça. Avec les conseils oui, de la formation. Oui. oui, oui, tout à fait. j'ai déjà une petite clientèle régulière, donc euh, et puis bon bah, elles en parlent autour d'elles. Donc euh, j'espère que voilà, oui. d'en avoir plus et puis pouvoir euh, faire plus d'ongles. Bien sûr. C'est super. Et est-ce que tu aurais peut-être un dernier mot à dire pour celles qui ont encore peur d'intégrer la formation, qui auraient encore des, voilà, des interrogations, voilà, qu'est-ce que tu leur dirais ben moi, je leur dirais que vraiment, c'est un programme euh, très complet et, euh, euh, et qu'on est euh, justement suivi du début euh, jusqu'à la fin et euh, que c'est même mieux, euh, cette formation, que cette formation serait mieux qu'une formation en centre. En centre de formation, euh, pour moi, ce n'est pas assez complet, ça revient extrêmement cher aussi et puis... Euh, Oh, voilà. D'accord. Ben, C'est impeccable. Je te remercie infiniment euh, pour euh, pour ce témoignage, Merci. pour le temps Merci. que tu nous as consacré. C'est vraiment super. Et puis, je te dis à très très vite euh, ben, pour euh, pour que je continue à t'accompagner. Ben, très bien, Nathalie. Je te remercie beaucoup. C'est moi. À bientôt.